Oui, c'est Stéphane Edouard en direct de, enfin, en faux direct de Bruxelles. Bienvenue dans, à l'hôtel Zoom à Bruxelles, que je vous recommande d'ailleurs, qui m'a fait très bonne impression. Alors, cette chaîne ne se transforme pas en, en critique de, de voyage, mais enfin, de temps en temps, je ne vois pas pourquoi vous signalez quelques lieux qui valent le coup. Donc, si vous êtes de passage à, à Bruxelles, pour une ou plusieurs nuits et eh bien euh, tenter le zoom on y, est, on y est plutôt bien voilà notamment la, la chambre du dernier étage la, la 406 alors, il fait trop chaud comme dans tous les hôtels mais néanmoins euh, on, elle, euh, elle exhale une bonne une bonne énergie une bonne vibration comme dirait la grande débelle de ça euh, alors avant le nouveau phone coaching avant le, la nouvelle étude de cas deux choses L'offre Halloween avec euh, un jour de retard est partie, donc euh, j'enregistre ceci le 1er novembre, donc jusqu'au dimanche 4 novembre à minuit, 31, oui comme 31 octobre, bon, 31 demi-journées euh, sont à euh, euh, plus accessibles, Ils sont bénéficiés d'un coupon de réduction de 15%, le coupon étant écrit ici dessous, là en bas de l'écran, « Allo-quoi !» Et euh, le site pour les, pour les télécharger, les commander, les consulter, matconsulting.fr. Vous le savez. En, avant de commencer, également le phone coaching, que vous penserez bien à liker et à partager. Un petit sondage. J'ai envie de savoir parmi mes quatre phone coaching le récents, les plus études de cas, pardon, récentes, les plus populaires, laquelle vous avez préférée. Donc, dans le coin supérieur droit de l'écran, vous verrez un sondage. Dites-moi si vous avez préféré euh, celle sur le sportif pro et ses femmes, celle sur le pervers narcissique, celle sur le bug du timide, ou celle sur la « fuck you » monnaie. Allô, allô, comment t'appelles-tu Jacques. Bon, Jacques, euh, on va pas se mentir ni entre nous ni aux auditeurs. En fait, c'est un fa... une étude de cas qu'on avait commencé en privé. Euh, je la juge intéressante pour les autres, je t'ai gentiment demandé si tu pouvais la partager, tu as euh, gentiment accepté, tu n'étais pas obligé donc tu es parfaitement au courant que tu es enregistré, tu changes les noms, les noms, les, les, les, les, noms les, les prénoms, les villes, les âges, tout ce que tu veux, et on se refait le résumé des cinq premières minutes en, en, en 30 secondes, comme ça tout le monde raccroche les wagons. Tout à fait. Donc, euh, donc je suis Jacques, j'ai 30 ans, je Aussi, avec qui je suis en couple depuis bientôt 6 ans. Euh, Jeanne est en profession libérale et moi je suis euh, cadre dans une très grosse société. Ok, voilà. euh, je souligne, je fais comme m'ont appris mes, mon, mon professeur de maths, monsieur Bonnier, au collège, je souligne les éléments importants de l'énoncé. Euh, ton énoncé il est concis, mais il y a, y a un truc super concis et super important c'est 6 mois. Versus 6 ans, hein. notez bien ça les auditeurs, on parle d'une union officialisée depuis 6 mois, mais d'une union dans la réalité qui a 6 ans, hein. gardez, bien ce, gardez bien ce rapport en tête pour la suite, vas-y. Euh, si j'appelle Stéphane, c'est parce que j'ai... Euh... Parce que t'es oui, VIP vraiment... déjà voilà, déjà parce que je suis VIP. Et donc et tu que... peux m'appeler toute l'année et euh, tu noteras que je n'avais matériellement pas beaucoup le temps, mais au titre de ta fidélité et le fait que tu es client depuis longtemps, je te prends quand même et je décale un autre rendez-vous pour toi, voilà, ceci étant euh, merci pour euh, dit. Ça. Euh, donc tu peux m'appeler parce que tu es VIP et donc ta question est Donc ma question est, quelles seraient mes, mes options et parmi les options que j'aurais, euh, comment est-ce que je peux les, les amener et le problème, c'est que je m'accroche plusieurs fois par semaine avec ma femme euh, sur des sujets qui peuvent paraître euh, peu importants, mais qui, euh, qui nous minent au final. Donc euh, c'est arrivé, ce euh, arrivé encore ce matin, suite à quoi j'ai eu un texto euh, qui dit euh, « il faut vraiment qu'on trouve des solutions pour notre couple ». Ce à quoi j'ai répondu, parlons-en à midi, point d'interrogation. Inutile, oui. inutile de préciser à nos chatons sur YouTube euh, que quand ta femme, ton épouse, te dit au bout de six mois de mariage, euh, notre couple doit trouver des solutions, euh, ça sent le boudin. Donc, j'ai appelé Stéphane, là on est le midi en question, hein, donc j'ai appelé Stéphane justement pour savoir quelles étaient les options et comment les faire... Euh... Euh, les faire passer. Euh, J'ai donné à Stéphane l'exemple de la dispute de ce matin. Donc les, euh, la dispute de ce matin, je pars un peu plus tard travailler que, que, que ma femme. Au moment où elle est partie pour travailler, donc elle est, elle est allée me dire au revoir. Elle a vu par-dessus euh, mon épaule que je regardais sur l'ordinateur, un site de voiture. Bon, il s'avère que mes parents doivent changer de voiture et qu'ils m'ont posé des questions pour les aider dans leur choix. Mais ça, à la limite, euh, c'est pas quelque chose qu'elle est censée savoir. Euh, donc elle regarde par-dessus mon épaule, puis elle me regarde, et puis elle me dit, dit « Texto, tu veux pas plutôt euh, regarder les billets ?» Il faut savoir que dans 6 mois, on a prévu de partir en voyage aux États-Unis. Donc euh, ayant à peu près 20 minutes devant moi, parce qu'après, il faut quand même que je m'habille, etc. Je pense que des billets pour aller faire un périple de 3 semaines aux États-Unis, ça ne prend pas 20 minutes. Que de toute manière, je, je pense que. Tu veux euh, dire que ça prend plus Ça prend plus, ouais. mais je ne vais pas vraiment avancer en 20 minutes, euh, et comme c'est dans 6 mois, bref, je ne suis pas là pour me justifier non plus, toujours est-il que je lui ai répondu aussi sèchement que, ce que, que la question qu'elle m'a posée euh, non, euh, ça prendra plus de temps, là de manière, j'en je, ai, ai pas assez pour avancer, donc je le ferai à un autre moment. Et donc, du coup, elle l'a mal pris, et puis elle est partie, enfin, elle est partie, on euh, était un peu fâchés, quoi. Et donc, ce genre de, ce genre de choses arrive en fait, euh, comme je disais, plusieurs fois par semaine. Et je pense qu'il y a une dissonance entre euh, ces attentes, mes attentes, euh, et notre communication, et ce qui se passe par réalité. Et l'idée, bon, c'est de savoir un peu comment euh, remettre ça euh, d'aplomb. Bon, eh bien, je te félicite. Pourquoi Parce que ta présentation, elle est de l'exacte bonne durée. Ce n'est ni trop long ni trop court par rapport au nombre d'informations que tu délivres parce que c'est structuré, c'est pas forcément 100% chronologique, mais c'est structuré, tout le monde a compris, tu n'as pas euh, volontairement euh, a, a, apprécié ou déprécié la, la gravité de la situation, c'est syntaxement parfaitement correct, et voilà, ça c'est une présentation de quelqu'un qui est intelligent, qui a du matos, qui a déjà digéré une partie de mes contenus, on comprend tout, je n'ai quasiment pas eu à t'interrompre, et pourtant, il ne me manque aucune information. Bon, sauf une, mais qui est normale. Euh, J'ai besoin que tu mettes en perspective ce petite, cette petite anicroche avec d'autres qui pourraient y ressembler. Parce que tu comprends bien que si c'était la seule en six mois, il n'y a aucun problème. Par contre, si c'est la sixième de la, de la semaine, il y a un problème. Donc, il y en a combien qui s'en rapprochent Quel est leur point commun est-ce que c'est un pattern Autrement dit, en français, est-ce que c'est une récurrence Et si récurrence il y a, sur quel thème portent ces, ces petites embrouillettes Et euh, quel, à quelles conséquences elles euh, portent euh, Est-ce que, est est que, est que ça dure deux minutes Est-ce que ça dure deux jours Est-ce que vous ne vous parlez plus pendant deux semaines euh, Voilà, récurrence, sur quel sujet et à, et à quelles conséquences ça, ça donne lieu répondre sur la partie conséquence. Bon, généralement, euh, on se fait la tâche pendant, euh, pendant une heure ou deux et puis finalement on se rend compte que ça rend personne heureux, donc on arrête. Ok. Euh, on essaie souvent d'avoir des explications, on essaie d'être constructif, euh, mais j'ai pas forcément l'impression qu'on euh, fasse tous les deux passer euh, les messages qu'on souhaite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les explications sont quand même un peu superficielles donc on a peu du mal à trouver une, une solution, voire à la cause réelle. Donc, ça c'est la conséquence. D'accord. Une autre explication, euh, non, non un autre exemple. Par exemple euh, ce week-end. Donc ce week-end, euh, on, a, on a passé une partie de, le, on a passé un repas avec euh, des personnes de son côté, euh, des cousines et, et ses parents. Et donc il y a une partie de, partie du, du, du repas où ils Chose qui, comment dire, qui me dépasse et dans sur lesquels j'ai ni d'avis ni d'intérêt. Donc, bon, bah, j'étais passif et je n'intervenais pas. Et euh, d'autres, à certains moments, euh, par contre, j'essayais de... quand les sujets m'intéressaient ou c'était des gens que je connaissais ou je pouvais apporter quelque chose, bah, j'essayais d'intervenir Et à la fin du repas, elle m'a reproché, elle m'a dit « Mais euh, pourquoi... Euh, » Pourquoi est-ce que tu tu t'étais pas avec nous euh, Tu pensais à autre chose Tu t'en foutais Qu'est-ce qui se passe Etc. Mais pas bienveillance. J'en reproche. Donc du coup, c'est à quoi j'ai dit. Euh, bah, franchement, j'essaie de participer là où je peux, mais la plupart du temps, j'ai rien à dire, quoi. Est-ce que est-ce euh, que ces donc, discussions C'est juste que je peux pas. Est-ce que ces discussions dont tu te sens exclu, c'est quelque chose de technique ou de professionnel ah oh non, pas du tout, c'est juste que, enfin, par exemple, il peux me mettre au plafond pour euh, atténuer le bruit. Déjà, un, j'en sais rien, et deux, je m'en fous. Donc, je dis rien, j'attends que ça passe. Et, et donc, du coup, elle me dit, ah, mais alors, du coup, ça veut dire que tous les déjeuners euh, qu'on fait avec mon côté, bah, tu les subis. Je fais, euh, non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en même temps, euh, tu viens de me reprocher que je participe à un truc de toi, de ton côté, tu fais pas en sorte de m'inclure dans les sujets. Donc, voilà. D'autres exemples. Mmh. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Euh, bah Alors là, euh, première remarque, c'est que je suis surpris parce que je ne m'attendais pas à ça euh, Le sujet de l'embrouillette la, de la, de euh, n'a strictement rien à voir donc, j'étais parti sur une piste de charge mentale, c'est-à-dire de, en gros, sur qui report... J'en ferai un contenu plus spécifique sur la charge mentale. Euh, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas euh, être, euh, comment ça s'appelle, manichéen avec euh, ce qu'on appelle l'amicale le, le, le, bien-pensante de, la, bien de la féministe. Il et elle ne disent pas que des conneries et je pense que la charge mentale est une réalité et qu'il ne faut pas la balayer d'un revers de main méprisant. Je pense que le couple, quand il s'institutionnalise, institution... il, il est confronté à une grande charge, qu'elle soit logistique et administrative. Euh, L'existence administrative en France est lourde. Notamment quand tu es profession libérale ou entrepreneur, tu as une part de ton temps non négligeable qui est consacrée à l'administratif. Si tu veux avoir un petit peu une vie et ne pas passer tout tes, tout tes, euh, toute l'année à la maison à jouer à la PlayStation, tu as également une charge au niveau de la logistique des voyages. Et, et effectivement, euh, elle tombe en général euh, sur celui euh, du couple qui supporte le moins le chaos. Hein. C'est comme le rangement à la maison, il finit par tomber sur les épaules de celui ou de celle, en général le celle, qui supporte moins le chaos. Si tu supportes plus le chaos que ta partenaire, ton seuil de tolérance est tellement plus élevé que tu vas vraiment attendre pour ranger quelque chose, que ce soit Beyrouth. Enfin, plutôt que ce soit, on va dire, euh, euh, la Libye, la Syrie ou l'Irak en ce moment. Euh, sans, sans allusion euh, géopolitique donc euh, euh, tout ça, euh, ces, ces phénomènes de charge mentale euh, me semblent très intéressants en ce sens qu'ils permettent de mettre en lumière le seuil de tolérance de chacun et le seuil de tolérance c'est une option très importante, c'est un des facteurs qui explique une négociation donc ce sont des sujets beaucoup moins cons et beaucoup moins superficiels qu'il n'y paraît mais en l'occurrence, je pense que euh, ce sont des sujets hors sujet, euh, ce, ça n'explique pas ton cas puisque la deuxième embrouille euh, dont tu nous parles euh, n'a rien à voir avec la tolérance, la charge mentale, la logistique et l'administratif, euh, c'est une question de euh, savoir-être entre guillemets, c'est-à-dire que euh, manifestement, tu euh, t'as pas une grande dilation pour le chit-chat qu'on appelle aussi le small talk, qu'on appelle aussi badiner en français, donc en gros, tu fais partie de ces gens euh, qui, euh, quand le sujet de discussion ne les intéresse pas, font passager clandestin, se mettre dans un coin et attendent. Euh, la question c'est, euh, ça fait 6 ans, ans que tu la connais, pourquoi elle ne l'a pas remarqué avant Alors, je pense que, je pense que ça, ça dépend des moments, hein. je ne suis pas tout le temps comme ça, ça dépend de ma fatigue, euh, ça dépend... Euh humeur, de ceci, de cela, donc il y a des moments où voilà, sur la digestion on a bien mangé, j'ai plus assez là me mettre en off que euh, à 18h euh, quand on vient d'arriver. Donc c'est euh, quand même assez équilibré et la deuxième chose c'est que je pense qu'elle a remarqué, c'est simplement que euh, les choses allant, euh, il y a une partie des trucs euh, peut-être qu'elle tolérait plus avant ou, ou sur lesquels elle n'osait trop rien dire, euh, qui aujourd'hui euh, ressortent comme étant des sujets. Bon, pour trancher, il nous en faut un troisième. Euh, il nous en faut un troisième. Euh, alors, par exemple... Eh oui, exemple. Avec, deux points, avec deux points, on fait une droite, avec trois, on fait un espace. Ouais, Et ouais, comme ouais, dit ouais. le proverbe, il faut trois personnes pour faire une constellation, pour faire une foule. Ouais. Bon, le dernier point, c'est par exemple... Euh, euh, même si globalement... Bon, je vais faire, ça va faire... Ça va être un peu cliché, mais euh, bon, elle préfère que je conduise que plutôt qu'elle, même si elle conduit quand même pas mal pour une fille et plutôt bien. Oh, bien. je te soupçonne de ai légère misogynie. Je, je refuse que quiconque parmi les auditeurs me l'attribue. C'est pas moi qui ai dit ça. trop fort ou que je un trop fort ou que ceci ou que cela et donc bon juste là aussi j'ai tendance à mal réagir, à réagir un peu un peu, peu violemment parce que je fais déjà des efforts sur ce sujet là, c'est à dire que quand je conduis quelqu'un même si je conduis un peu fort je conduis quand même vachement moins fort quand je suis tout seul donc c'est déjà un truc que je suis en train de faire un effort et en plus me faire critiquer dessus quand en plus on m'a demandé de le faire ça devient compliqué donc j'ai tendance à, à, à réagir assez sèchement. Assez c'est quelque chose qui revient de temps en temps, trop globalement, on ne peut rien y faire. Attention, attention, il y a du vent autour de toi, les auditeurs vont ouais, se pardon. plaindre. Je ne peux pas en remonter à les ans, mais ok. Donc ça, c'est un autre, mais je ne sais pas si c'est intéressant, c'est peut-être pas un exemple intéressant. en fait. Bah je si, si ce, qui est, ce qui est intéressant dans tes exemples, c'est qu'ils n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Oui. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un on est plus sur un espace plan, on est sur un espace en 3D où les trois axes sont complètement indépendants. Tu X, Y et Z. Tu as une dimension qui est euh, logistico-administrative, tu as une dimension qui est euh, comportement social et tu une dimension qui est euh, presque détail, détail de la vie quotidienne, de euh, se perdre avec la carte routière ou des conneries comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, sur chacun de ces exemples, que tu disais, quelles sont les conséquences ben, Les conséquences sont les mêmes, et la méthode de gestion est la même. Donc le sujet est différent, mais au final, on se retrouve à avoir la même réaction, et à passer par les mêmes étapes. Oui, oui, je, je vois, euh, mais moi, ce que je cherchais initialement, oui. euh, c'est à aligner les ce points, c'est-à-dire à obtenir une régression, une corrélation, une droite. Il n'y a, a pas de droite, en fait. Il n'y a pas de droite du tout, vous avez des, des dissensions et des discussions et des bouderies euh, sur tous les plans du, du, du, de, de l'espace. Et ça, ça m'inquiète beaucoup plus. Ça aurait été uniquement sur l'aspect charge administrative, charge logistique, qui réserve les billets, qui réserve les hôtels, qui appelle la femme de ménage et qui négocie avec le plombier, l'agence immobilière je t'aurais dit que ça, ça se discute et ça se pose. Là, le problème, c'est que euh, ça ressemble vaguement à un début de ras bol Et un début de ras bol à six mois de mariage, ça n'est pas bon. Non, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est, qu on est, on est quand même... Enfin, on a, là, il y a l'impression, comme tu dis, qu'il euh, y a beaucoup de sujets qui vont pas mais en fait c'est pas forcément des sujets qui vont pas, c'est à dire que ça va clasher une fois sur 15, une fois sur 20, une fois sur 10 mais comme on fait vraiment beaucoup de choses à la fois personnellement et, et à deux euh, on, a, on, a, on a une vie qui, qui est très remplie qui va vite donc bon on est souvent fatigué donc pas bah, forcément quand on est fatigué on est moins agréable et, euh, et à côté de ça on a des, des activités qui s'empilent, euh, dans des situations où euh, on tire un peu sur la corde etc etc donc il y a quand même énormément de choses qui se passent très bien et, euh, et Exemple là c'est… Euh... Ouais, Moi, personnellement, ouais. puisque tu sembles, tu sembles pressé, et puisqu'on arrive à… Euh, on, va, on va essayer de maintenir ce phone coaching dans les 20-25 minutes pour, euh, pour les auditeurs. Moi, ce que ça m'évoque spontanément par rapport à mon expérience et par rapport aux milliers de personnes que j'ai entendues me raconter leur, euh, leurs amitiés, inimitiés, amours et amours depuis 12 ans, euh, on ne va pas perdre de temps, on ne va pas se la jouer psy, on va pas tourner autour du pot. Euh, moi, ce que ça m'évoque, euh, c'est trop d'exposition. Donc, euh, en psychosociologie, théorie de l'exposition, chez moi, ça s'appelle l'enceinte close. Euh, pour moi, euh, vous débordez un petit peu, euh, pour moi, vous êtes trop en présence l'un de l'autre. Et quand on est trop en présence l'un de l'autre, indépendamment de son niveau d'intérêt, indépendamment de sa connexion sexuelle, indépendamment de tout ce que tu veux, euh, ça euh, crée à la marge euh, des frictions et des frottements euh, sur euh, des micro-détails. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la... du trop... Il y a trop de choses en commun et il n'y a pas assez de niche. Euh, la niche, c'est quand on s'isole. La niche, c'est quand on a les moyens d'avoir l'espace, le, le lieu, le temps, euh, de euh, s'isoler jusqu'à ce que l'autre nous manque un peu. J'ai l'impression que vous ne vous manquez pas assez et que c'est plus au niveau de la... du, du temps passé ensemble et du nombre d'activités passées ensemble qu'il faut chercher. intéressant Dans le sens où, pour les auditeurs, il euh, y a une partie de, de l'énoncé que j'ai pas donné et que je pense pas que Stéphane connaisse euh, et qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ma femme euh, fait on va dire, un petit mi-temps ou, ou, ou un gros tiers-temps. Donc, moi j'ai un peu mon espace euh, avec mon travail qui est aussi très prenant, euh, mais elle beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu elle est soit, euh, euh, soit à la maison seule, soit avec moi, et de temps en temps euh, elle travaille, mais en profession libérale. Quand elle travaille, elle est un peu seule, quoi. Donc, euh... donc voilà, ça c'est un paramètre supplémentaire. Et toi, tu travailles, tu, tra tu travailles de chez toi Non, non, moi je travaille d'une entreprise, j'ai des bureaux. Bon, mais donc, donc, son mi-temps, enfin, la, la moitié du temps où elle ne travaille pas, elle, elle est pas dans tes pattes. Euh, non, elle est à la maison, mais elle est seule. Bon, on n'en meurt pas. Moi, je travaille à la maison non, depuis 2005, pas. 2006. Non, Pour moi, il y a quelque chose euh, au niveau de votre euh, modus operandi. Là. Il y a trop de temps en commun, il y a trop de... Euh, tout ça, ça sent l'aquarium en fait. Ça sent, le, ça, ça sent le renfermer. Quand on se met, euh, on se met à s'agacer de l'utilisation de l'accélérateur ou de l'utilisation de la, de la tablette, euh, c'est qu'on s'est trop vu et qu'on ne s'est pas assez manqué. Eh bien, en, re en repensant son mode de vie pour s'échapper pour plus, pour se manquer plus et pour se voir beaucoup moins. Enfin, un peu moins, en tout cas. Mais ça, du coup, c'est une, une réflexion que je dois faire de mon côté et que je dois subrétissement... Euh, Exactement. Euh, suggérer, ou est-ce que c'est quelque chose que je peux en parler Non, je peux reparler. Non, ça me paraît délicat euh, d'expliquer à la personne que tu viens d'épouser depuis 6 mois que tu veux moins voir sa gueule au cours de, tout au long de la semaine. Euh, ouais. Ça ne me... même pour moi... Euh, euh, même pour un misogyne délicat comme moi, c'est quelque chose qui est difficile, une pilule qui va être difficile à faire passer donc je te suggère de, de, de, de le présenter autrement. Je pense qu'en fait il faut il faut, euh, il faut faire diversion. il faut okay. utiliser ta part de F et il faut éviter un conflit trop frontal qui serait disproportionné si tu veux par rapport à, à, la, à, la, à la nature, à l'intensité des petits conflits que tu me décris. Euh, donc en gros euh, tu lui laisses croire que tu n'as pas vu le plan XYZ tu lui laisses croire que tu ne, tu, que tu ne vois pas la, la matrice, le réseau, le maillage dans lequel s'imbrique tout ça tu lui fais croire que tu n'as aucune idée et euh, tu mets ça sur le tu fais comme les femmes, tu mets ça sur le compte de euh, la volonté de bien faire la fatigue euh, euh, le stress, euh, l'angoisse euh, le doute euh, Bon, et en off. En off tu te dis que euh, le mode de vie que vous avez construit il a un gros défaut euh, c'est que il sent trop le renfermer euh, qu'elle vit en aquarium à la maison euh, et que euh, il faut que vous vous vous, vous euh, sépariez logistiquement un petit peu plus pendant la semaine parce qu'à partir d'un certain à partir d'un certain montant d'exposition c'est à dire à partir d'un certain nombre d'heures d'enceinte close euh, les conflits d'accélérateurs, de frein, de chaud, de froid, euh, de, euh, de euh, tas en dehors de la, du bac de la douche, euh, etc. Euh, sont inévitables, ingérables et n'ont aucune solution. Compris. Et, et en plus, parfaitement inintéressant. C'est-à-dire que fondamentalement, ça n'intéresse personne, tout le monde s'en branle. Euh, je ne suis pas thérapeute de couple, je ne donne pas des solutions pour partager le tapis de douche. Mais quand tu te manques suffisamment et que tu chéris suffisamment les moments passés ensemble, tu tolères. D'accord. Tu vois Donc, encore une fois, on aurait établi, on aurait montré une régression, une corrélation entre tous les phénomènes, et ils auraient été. Eussent-ils tous été liés à l'administratif Bon, on en aurait déduit que tu étais un comme notre ancien ministre de l'économie et du budget, que tu étais un flemmard administratif ou un... Comment, comment il s'était qualifié un, un, un phobique administratif, un flegmatique logistique et qu'il fallait que tu te bouges plus le cul du côté de la vie de la maison. Mais ce n'est pas le cas. Puisque tu vois bien que les trois conflits que tu m'as spontané, spontanément mentionnés n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce sont des micro-agressions, des micro-agressions, ce ne sont, bah, sont même pas des agressions parce que c'est mineur, ce sont des abrasions. Ce sont des micro-abrasions inévitables quand on est trop l'un sur l'autre et l'un avec l'autre. Et c'est un des facteurs qui explique la, la, la, la, la durée de vie des couples en régression constante euh, qui atteint, c'est un des facteurs qui explique le célibat des capitales. Un, j'ai bien dit un et pas tous, hein, rien n'est monocausal, mais un des facteurs, c'est que les gens n'ont plus l'espace vital de s'éviter. Si j'en parle dans mon deuxième livre, là, « êtes vous fait, fait l'un pour l'autre », ils n'ont plus de niche. C'est-à-dire que quand tu vis à Paris à deux, je, je ne dis pas que c'est votre cas, en plus je crois que vous n'êtes pas du tout là, mais enfin, euh, quand vous vivez à deux, à Paris, dans 49 mètres carrés, ou dans 53, ou dans 37, ou dans euh, 61, euh, ou même dans 75 Vous n'avez matériellement pas La place en dessous de 100 mètres carrés Vous n'avez pas la place de vous éviter Et de vous oublier physiquement Non mais si c'est ça hein, On est en Et là. et, et ben, ben C'est quelque chose Et ben tu vois que j'ai mis le doigt J'ai mis le doigt sur un truc C'est quelque chose dont on ne parle jamais ouais. Mais euh, la régression Quasiment linéaire Des mètres carrés d'espace vital des appartements des gens depuis des années, et selon moi, le premier ou le deuxième ex aequo, euh, critère critère d'abaissement de, de la durée de vie des couples. Un couple ne se tolère qu'en s'évitant. C'est pour ça que les, les grands-parents, le, le, le grand-père est à l'atelier, au garage, ou ou au puits, ou, euh, de, ou à la ruche, s'il est apiculteur ou je ne sais pas quoi. Et la grand-mère est au jardin, euh, à la rivière, euh, au linge. Les, les couples ne survivent que par l'évitement. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, proximité égale abrasion égale irritation. Ouais. Comme, les couple, comme les amis en vacances, comme tout le monde. Et on n'évoque jamais la, la perte d'espace vital et l'impossibilité de se masquer physiquement. Comme, comme facteur de la chute du désir et, du, et de la chute de la tolérance de l'autre. Ouais, ok. Bon, ça va être facile tout ça, mais bon. Pas... Et non, mais c'est tragique, c'est tragique au sens où le tragique, le tragique n'est pas le triste ou le dramatique. Le tragique, c'est la prise en compte des contraintes du réel. Et à niveau, à tout paramètre égaux, c'est-à-dire à niveau d'intérêt égal, je te garantis qu'il est bien plus facile de tolérer l'existence matérielle de quelqu'un, euh, euh, bruit et odeur inclus dans, dans, dans 150 mètres carrés que dans 35. Mmh. Okay. On va voir en prison comment ça se passe. Ou dans, le, ou dans les bus en banlieue ou dans le RER aux heures de pointe. Okay. Un couple ce n'est pas de l'amour à vie, c'est de l'espace vital. Le seul point commun entre les micro-agressions que tu me décris, c'est l'espace le, et le trop-plein de l'autre. Vous vous voyez trop haut, vous êtes trop l'un sur l'autre. C'est ma seule analyse et selon moi, c'est la seule qui tienne. Je n'en vois aucune autre. Tout le reste, c'est pour les thérapeutes de gauche du Huffington Post. Je t'en prie Jacques, tu rappelles quand tu veux car tu es VIP, pour ceux qui euh, s'intéresseraient à cette formule, pense que je ne dis pas que des âneries, on, remercie cette... on rétribue cette vidéo avec un pouce, on s'abonne à la chaîne en cliquant sur la cloche et on se renseigne sur homme um, um, um, slash VIP. Salut Jacques